L'information indispensable de ce lardi, c'est bien évidemment la découverte de phoques avec des anguilles dans le nez. Oh Attention, des images très difficiles. Oh la la la. Eh oui, Brian, oh l'impensable s'est produit quand des plongeurs ont retrouvé plusieurs phoques avec des anguilles enfoncées dans le nez. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et eh oui, Brian, c'est du jamais vu dans le monde des phoques. On regarde tout de suite le témoignage d'un des plongeurs qui les a rencontrés. Et oui, un témoignage incroyable. Oh oui, dit, hein. Dans la communauté scientifique, ce comportement soulève toutes les questions. Oh oui. Pourquoi une anguille et non pas une truite ou un cong oh oui, oui. Est-ce une nouvelle mode ou un signe religieux pour honorer le dieu des phoques oh oui, oui. Nul ne peut le dire avec certitude. Mais un chercheur nous a apporté quelques éclaircissements. De Bijbel is geschreven in een tijd, zeker het Oude Testament, is geschreven in een tijd waarin het veel meer mensen een, um, een verklaring proberen te geven voor datgene wat ze meemaakten. En ook geschiedkundig probeerde weer te geven van wat is er nou precies gebeurd. En daarin ook een voorbeeld zagen van hoe God met mensen omging. Voilà, Brian. Encore een cri d'alarme de la nature. Alors, à tous les focs qui nous regardent, sachez que nous vous soutenons. Oui. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis et à l'heure prochain.